Salut à tous, bande de Nyamanguru Après le visionnage de la vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit Niama pouce bleu et à mettre en commentaire le hashtag Team pour faire partie de notre communauté. Salut à tous, ici Tsukwezi, les moines de la folie, bonne de Nyamanguru Alors tout simplement, aujourd'hui, on va aller voir les filles et on va leur demander c'est quoi leur genre de type d'homme pour des relations d'un soir, les relations plan cul, tout simplement. On va aller sincèrement dans le creux. Salut, ça va bien? Ça va. Salut, ça va bien Ça va et toi Très bien. Bien, super. Salut, ça va bien Oui, ça va. Très bien, très bien, très bien. Salut, ça va bien Ça va. Ça va. Donc j'ai une question d'abord. Est-ce que tu préfères d'abord les hommes ou les femmes Ah, c'est une question intime. Plutôt par les hommes. Par bah, les hommes. Ah, c'est plutôt donc. Ça veut dire que vous êtes peut-être euh, des deux côtés. Ah non, pas ah, du okay. tout. Même okay. pas, même pas. Ok, ça va. <rire> Est-ce que déjà tu me trouves mignon euh, oui, ça va. Ça va. Bon, <rire> on va commencer. Est-ce que tu es plus attiré par les hommes ou par les femmes Les hommes. Les hommes, d'accord, ok. Par les hommes Par les hommes. Seulement les hommes Ouais. Les hommes. Pareil. Et pourquoi les hommes Ça s'explique pas, je pense. Les hommes, pareil. Les hommes, d'accord, ok. Est-ce que tu es plus attiré par les hommes ou les femmes Pour commencer Par les hommes. Bah, par, les hommes. Okay. par les hommes, oui. Les hommes. Les hommes. Et pourquoi les hommes Question. Je sais pas, c'est sûr. Alors, j'aimerais de l'honnêteté et de la sincérité. Okay. Vraiment. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà eu des plans d'un soir ou des, sinon des relations un peu plan culisant Non, pas vraiment. Ça vous a jamais attiré en soi, on va dire Non, c'est pas trop mon truc. Euh, ça m'est arrivé Ouais. Ça m'est arrivé aussi. D'accord Non, jamais. Pas du tout. Ça vous intéresse pas du tout c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais l'occasion s'est jamais présentée avant. donc... Euh... Euh, Est-ce que dans ta vie, tu as déjà eu des relations, par exemple, d'un soir, ou des relations assez rapides avec des hommes Pas forcément en couple, mais des relations... Euh... Ouais... D'accord, ok. Ouais. Donc euh, j'aime... Des oui, coups d'un soir, par exemple. Non. Sais. Genre euh, en général avec... Euh... Non en général, on va dire. Bah oui. oui. D'accord, ok. Il faut vraiment de la sincérité. <rire> je me permettrais pas de... répondre. Non. Pas du tout. Non. Je n'ai pas intéressé par ça, ou c'est parce que l'occasion ne s'est pas présentée euh, non, je suis pas intéressé par ça. Non. Jamais Non, non non plus, non. Vous n'êtes pas intéressé ou c'est parce que l'occasion ne soit présentée sinon Euh. Pff, non, ça m'attire pas. Ça oui, m'attire Ouais, non, je, ça ne me dit rien en fait. Euh... Pourtant, vous avez quand même de beaux yeux quand même, hein. ça joue quand même un petit <rire> peu aussi. Hein. Voilà. Merci. Alors, est-ce que par hasard, si vous voulez, par exemple, dans votre vie, disons prochainement, disons un plan d'un soir ou juste une, une relation rapide, pour vous, ça serait quel genre de type d'homme Quel genre d'homme vous, vous, vous attirez pour ce genre de relation Physiquement parlant, un peu, intérieurement, quel genre d'homme vous intéresserait pour ce genre de relation Je pense quelqu'un pas prise de tête, peut-être okay. dans un cadre, genre en vacances comme ça, où voilà, on se revoit jamais ensuite, il euh, n'y a pas de... Ah, on ne se revoit jamais ensuite. D'accord, ok. d'accord. Si tu devrais faire une relation, disons, comme ça, quel genre d'homme t'attirerait physiquement et intérieurement À moi Ah d'accord, ok. Ah C'est bon, c'est ok, c'est moi. Bon, bah... <rire> bah, ok, hein, bah, c'est bien, hein bon, bah... Bah, on se voit ce soir et puis euh, bah désolé hein bon bah, les abonnés euh, voilà hein. donc, voilà bah, étant donné que ça m'arrive pas trop tu vois ouais. j'ai pas de j'ai pas de critères particuliers pour ça d'accord donc euh, physiquement ça peut être n'importe qui non, ouais. intérieurement aussi il n'y a pas de vraiment de si plus intérieurement mais après c'est au cas par cas tu vois enfin c'est pas c'est pas des choses qui se c'est pas un catalogue où tu choisis telle ou telle personne <rire> <Ouais>. <rire> moi je suis pas trop Tinder et tout tu vois c'est pas un catalogue ah, et... c'est bien vas-y commence bon. <rire> Les bad boys, les gars grands, les gars musclés, par exemple. Ouais, bah les mecs, on sait, sait qu'il n'y aura jamais plus avec eux. Enfin, on est en adéquation, quoi, on va pas. Les gens un peu fun, quoi, Ils ne sont pas trop petits. Ouais, du voilà, c'est ça. Ok. Pas un mec qui veut se poser, forcément, parce qu'on est, est dans la même optique, perso. D'accord. Quand on fait ça, on sait qu'on fait avec un vrai. mec qui est, euh, est d'accord avec ça. Ah oui. Et, et disons, physiquement parlant, est-ce qu'il y a un type particulier Bah le même type euh, avec qui je pourrais avoir une longue relation. Enfin, ouais, ouais, je ne change pas, coup, tu vois. Ouais, des ouais, mecs qui nous plaisent, ouais. Ok, et toi, du coup Pareil des mecs qui me plaisent, que ce soit pour un soir ou pour euh, une relation plus longue, euh, c'est le même type d'homme qui m'attire euh, pour premier rapports. T'as un type particulier, par exemple latino, je sais pas, rebeu, Ouais, Boulain, ouais, euh, ou... brun, plutôt... Ouais Grand. Plutôt grand Ouais. Petit, bon. non Non. Petit, euh, non. non Non, mais grand Mais imaginez qu'il est petit, mais il est quand même assez gros en bas, vous faites quoi Assez ah, quoi Assez grand en bas. <rire> oui il taille, mais assez grand en bas, parce que ça c'est bien. Non, non, non même. Ah non, même. <rire> Euh, en général, les connards, on va dire. Les connards. <rire> voilà, ouais. D'accord, ok. Et toi bah, moi, je sais pas les trucs d'un soir, c'est sur le coup, donc euh, ça dépend, tu vois. C'est -ce un feeling que... ou? Ça peut un feeling. Il y a mais pas vraiment pas de critères de... physiques. De... Ouais, c'est ça. D'accord ok que ça marche. Donc toi, c'est vraiment les connards. Hein. Ouais, en général, on pense que... <rire> <rire> je pense que. Je pense qu'on peut, peut le dire, les connards, ouais. Les connards, genre un peu comme dans la série, comme euh, Vampire Diaries, comment s'appelle déjà? Euh, <rire> Damon, ouais, <rire> par exemple. Damon. Ouais, Damon. Par exemple. Ouais, on peut dire ça. Physiquement, parlant ou intérieurement. Est-ce qu'il y a un type particulier ou? des critères euh, bah, Intérieurement, j'irais à quelqu'un de respectueux, qui a ouais. de bonnes valeurs. Et après, physiquement, euh, bah, je préfère les noirs et les métisses. Ouais, noirs. Les noirs et les métisses ou noirs euh... Noirs, plutôt. Non, bon. Mais par exemple, vous préférez plus un homme qui, qui est plutôt fun, sans prise de tête, je pense, parce que si vos relations une relation sérieuse, autant... On... Ah, euh, pour une relation d'un soir. Oui, oui, voilà. Ah oui, bah, si ce serait le cas, oui, je pense, il faudrait quelqu'un qui ah. soit pas prise de tête. Voilà, forcément. Mais, euh, ouais, je Au feeling, enfin... Au feeling Ouais, au feeling. Si je m'entends bien avec la personne, ouais, elle okay. m'attire, euh, ouais. Et ouais. physiquement, vous n'avez pas vraiment de critères en soi pour la personne euh... Non, genre, je... Ok. Pas de critères. Si, dans votre futur, vous avez une relation, disons, d'un soir ou d'un plan cul, par exemple, quel genre d'homme vous intéresserait physiquement et intérieurement parlant Un mec qu'on peut pas avoir. Genre, par exemple... un.. Physiquement Genre un gay par exemple tu veux dire Non ah, quand même pas bah. non un mec euh, je sais pas que. Comme euh, Brad Pitt euh, Ouais des trucs comme ça Ok impossible à avoir bah, mmh. des célébrités oui C'est un peu genre un peu ça ah, Un peu fantasme quoi Ouais okay. Ouais c'est ça à peu près ouais mmh. Et toi aussi c'est pas ou t'as Ouais c'est ça c'est quelqu'un que Quelqu'un qu'on peut pas voir comme ça de partout dans, dans la rue ou dans autre. Quoi. Ouais, voilà, dans la vie de tous les jours. D'accord, ok. Mais je pense que pour une relation du coup d'un soir, il faut que ça puisse pas trop prise de tête aussi d'un coup, non ah ah Bah ouais, moi ah clair. bah oui, quand même. Imagine hein. qu'ils vous disent euh, je vais vous marier. Ah non, <rire> non, non, bah non, le coup d'un <rire> soir c'est fait exprès. Ah pas, bah oui, bah oui. c'est pas pour ça. D'accord, ok. Mmh. En tout cas, merci beaucoup en tout cas. Hein. Allez, bonne journée. En tout cas, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. En tout cas, je vous remercie en tout cas. Allez, bonne journée. Au revoir. Monsieur, est-ce que vous avez un mouchoir par hasard, s'il vous plaît oh, oh, oh, Monsieur, oh, oh, est-ce que vous avez un mouchoir, ouais, monsieur, ouais, monsieur, ouais. monsieur Vous avez un choix, Vous avez un mouchoir